Eh bien putain... Je... lolo, oh, oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce que je. Putain, je trouve plus ma manette. Putain, j'en ai fait quoi Je l'ai mis par terre Non... Allez ah, là. Ok. Eh bien, bonjour à tous, les amis, c'est les Aujourd'hui, on se retrouve sur Sonic Force. C'est un nouveau fin game de Super Mario Bros. Alors, je suis sur mon PC. Ce que vous allez me dire pourquoi c'est débile. Parce que, oui, il bah, n'y a pas ce jeu-là sur Switch. Enfin, c'est débile. Mais, pourquoi je suis sur mon PC et pas sur ma console Enfin, avec mon téléphone, j'enregistre la console. Sauf que le problème c'est que, vous allez rire, le problème c'est que mon logiciel de capture ne prend pas en compte ce jeu, alors du coup, je vais faire ça, alors Sonic, euh... <rire> Sonic Force, eh <hey>, tiens, Mario Force, on consiste bonjour, j'ai un flingue, voilà, <rire> je crois que c'est encore pire que, <rire> je que j'ai fait pour survivre, mais... Des Merci. Oh putain la face. Eh voilà Mario avec un fusil à pompe. On commence genre avec un fusil à pompe, on commence même pas. Bon j'ai déjà fait ce concept sur Mario 64 mais là c'est encore pire. Meurs toi. Et il y a vu son pote ici. Non je en vais envie de prochain s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Mario n'est pas dans cet avis. Est-ce que je vais avoir un feu fortifié, c'est Parce que oui, je l'ai dansé le jeu. <rire> ok, <rire> putain. <rire> Mario et tout. Voilà, et donc là, quand j'aurai sauvé le premier Todd. Hein, quand on a une vie, on peut avoir un couteau. <rire> et que j'ai 30 pièces, je peux avoir ce flingue-là. Pour l'instant. <rire> Avec une vie, on peut avoir un couteau. <rire> Excusez-moi, mais ça me fait rire. Pardon. Ok, je l'écrase. Oh, les coupons, il en faut deux. Oh putain, comment il est mort. Mais c'est terrible, Mario, qu'est-ce que tu fais avec un fusil à pompe Il y a du sang dans ce jeu. <rire> on dirait qu'on est dans un mario.exe et Mario devient fou. C'est exactement pareil. C'est pas drôle cette référence à mario.exe. Ah, derrière avec le flingue, je ne peux pas courir. Oui, bah oui, c'est logique. En même temps, vas pas courir avec un plank. Va là-bas Alors, si je me fais toucher. Ouh. Je pas qu'il y avait un truc secret là. Oh, yes Ok. Alors, je préfère faire ça. Comme ça, j'ai directement un château. Oui, je sais qu'il y a un passage secret en haut qui m'emmène directement au moins 4. Mais je préfère faire un château. Comme ça, quand j'aurais fait un château, tu vois. Là, je débloquerai l'arme en fait. C'est comme ça. C'est que comme ça que tu débloques. Les châteaux, euh, les armes, en faisant les châteaux. Ah. bref. En vrai, il faut avoir 30 pièces pour le débloquer, j'en sais rien, je dis dernière peut-être. Ah, mais à l'époque, euh, avec les carapaces, on ne pouvait pas ramasser les pièces. La caméra fait des trucs bizarres comme des fois. Des fois, je préfère regarder sur mon téléphone. Bah quoi, euh, j'ai un, un flingue, je l'utilise même pas, c'est vrai. Non, oh, les ailes sont, sont partis loin. Le fusil à pompe, c'est pas le meilleur arme. Hein. J'ai pas été plus loin que ça. J'ai trop peur, maman. Oh putain donc que je peux pas courir, oh putain, comment je vais faire là On faut je le oh, oh, oh. vie voilà, C'était un peu plus heureux, le boom. Alors, je l'ai tué c'est juste pour un plaisir, hein, c'est tout. C'est un plaisir bizarre, mais t'inquiète. Mais ta gueule, ok. Ok, Mario. On va prendre le chat fois avec son fusil, genre. Oh, c'est moi, let's go! <rire> Putain, je vous j'arrête de fumer. Wesh, ouais, j'ai un, un feu fortifié sur la le... brique. Je sais pas si. Pardon. Enfin, des, des fois, j'ai des. assez Oh non! Hein. Aïe! Ah, il... Dans les speedruns et tout ça, on n'arrive jamais, d'ailleurs. Non, je ne toucheras pas toi. Ok. Oh, J'ai envie de tirer sur Bowser. Pourquoi bon, c'est possible Voilà, il n'y a pas un cas à quoi venir là, lui déjà. Je suis violent avec mes gummies. Vu qu'on est... Ah mais là on est, on est super lent donc je pense que... Il m'a fait peur ce bloc. Il y a un bloc là. On n'est pas dans un Mario Hack, hein Vas-y ben, si, mais ta gueule ok oh, J'ai sauté sur sa flamme dit, Tiens ça va passer Ok d'accord Mario <coughs> Oh non Comment je vais attraper le Goomba Sans cervelle oh, J'ai une frame d'invincibilité Quand j'ai appris le, le champignon J'ai appris ça Mais là Il y avait un Goomba tout à l'heure il n'y en a plus Ok d'accord Alors en fait je crois qu'il fait perdre des goombas Juste pour qu'on bute en fait oui! Ah, mais là, je pouvais pas faire ce soir avec le, le flingue. Parce que si j'appuie sur le bouton de sprint, notamment, je tiens une balle. <rire> une balle dans le vide. Et ça, c'est chiant. Mettre... C'est logique, parce qu'on utilise des pouvoirs. J'aurais dû faire ça, en fait. Ah, là, je l'ai tué. Alors, on n'est pas obligé de le tuer. On va du vers Todd. Merci, Mario. Mais la princesse, elle est dans notre château. Quand tu pas, Bowser. On passe directement. C'est moi bon, où j'ai cliqué sur. Non mais le menu poste c'est bizarre. Ok. <coughs> Donc là on est dans le monde 2. Mais je pense que.. <rire> Il y a d'autres mini-jeux là-dedans. Oh yes La première fois. C'est la première fois que je. fait un massacre j'irai Mario zombie Genre Ok non j'ai pas besoin de pièces vu ce que je vais me faire Oh let's go okay. C'est dégueulasse Mario comment tu peux faire ça tes ennemis jurés D'accord c'est tes ennemis mais Oh putain les pauvres oh, Ça il les a massacrés! Non, non, en fait on n'a pas besoin. J'ai envie de gagner une vie. Putain, j'ai pas tué. Quand t'as plus de balles, ça ne sert plus à rien. Avec ça, avec les caisses que je gagne, je peux gagner une vie en fait. Vas-y, donnez-les pas. Hein. Oui, okay, des fois je fais des trucs mais... assez impressionnant donc voilà, quand on fait des châteaux de Bowser, j'aurais bien voulu tuer Bowser avec mon arme. Pourquoi ça, je vais Pourquoi j'ai eu un feu d'artifice encore <rire> un feu vert... Donc j'ai débloqué ça parce que. Ouais, au fur du temps, on, on gagne des armes. Sans peu. Mais pourquoi on a des nombres en fait en dessous de notre tête Oh non, chaud. Mais non, mais pour le à pompe, c'est marqué 20 alors qu'on a des. Oh non. non, mais on va pas tirer nos flingues dans l'eau. Hein. Oh bon. Oh bon donc tu les... Je gagne une vie. Oui, il faut gagner une vie par un permise. Passe par en bas, je gagne des pièces. <rire> oh mon ingrate. Mon Oh non, mais tu casses les couilles, euh, dégage! Bon, oh, je vais passer ça moi. <rire> Comme ça. Euh, je fais, fais ce niveau, euh, j'arrête là. Quoi? C'est tout? A, on a d'autres mini-jeux en fait. <rire> ouais, on a d'autres jeux quoi. À tester dans cette vidéo. Enfin, alors, dans, des jeux dans, dans ce jeu même. des mini-jeux mais sympathiques. Donc là, on a plus de books. Moi je connais le jeu déjà. Sur son pièce, <rire> Il gagné ouais. une vie pour ça. Je des pièces. Voilà, en tu... pas à l'envers parce qu'il m'a fait un truc. Euh, il vient rentrer dans le tuyau à l'envers, et du coup, ça m'a niqué. Oui, du coup, il courait dans le mur. C'est moi en plus. Donc, <rire> je me rends une fois. Ça va. Donc là, c'est combien 40 pièces, j'en ai 60 et je ne l'ai pas débloqué. Oh non Non, pas les chips, c'est bol. Mais on peut même pas les buter, ces enculés Peu importe quelle flingue je prends. Oh putain On a juste les pièces, hein. J'ai Je que de passer, bonjour. Pour c'est giga vert. Game vert, j'ai dit. J'ai dit un champignon <rire> Je veux des pièces hein. Parce que je suis pas loin la vie Putain En plus ce niveau est court. il y a beaucoup de pièces. Encore 5 pièces. Il me reste une vie. J'ai trop peur. Et quand j'ai dit que vous avez trop peur en fait, je ne me suis pas rendu compte que j'étais au boss. Oh. Très bien, moi. J'ai vu, il y a un feu vertigiste, c'est trop drôle. 5 pièces, s'il vous plaît. 5 petites pièces. Et moi, je connais. Hein. Là, hop. Nintendo, ce n'est pas assez con. Non, mais là, c'est ce niveau Ces niveaux-là, c'est dans Nintendo. Putain, j'ai jamais vu ce niveau-là. Oh, je passe en bas. Ouais, quand on a des armes, on a des Goomba en plus. bizarre. Ah, on gagne pas de vie. Je suis trop danglée. J'ai remassé 100 pièces pour rien. Putain, me fais chier. Ça passe. Quoi Ah, non, je suis Je préfère avoir Game Over, c'est bon. putain ta mère. Putain, mais j'ai fait ça pour rien. C'est une blague. Ah, je sais qu'il y a une vie pas au début du jeu. J'ai envie de tester le. Attends, j'ai envie de tester le combat. Au début du jeu, je sais qu'il y a une vie cachée. Au bord d'un trou. Ouais, ça, je me souviens. Ouais, parce que j'ai fait une centaine de fois ce niveau. Je veux tester le. Je crois qu'il faut crever quand même. pour... Quoi Bah, quoi tester, là. Ah, Je vais tester Alors, je prends le fusil quand même. C'est au bord d'un trou. Voilà, genre celui-là oh, putain Voilà, je veux juste le tuer, lui Ah, j'ai plus de balles Chier C'est tellement n'importe quoi Ouais, là, je préfère vous montrer comme foot shoot gun Mais attends, je l'ai passé, le trou Celui-là Bah mais je me suis bourré, il n'y a pas de vie en fait. Merde, il n'y a pas de vie en fait. Euh, tout ça, parce que ça c'est un mini-jeu en. Euh, en ligne, j'allais dire. Pourquoi c'est un mini-jeu multiplayer mini Ça c'est un mini-jeu solo. Ça, c'est un mini-jeu solo. Sauf que ça, Mario Bros, c'est le tout premier Mario Bros sorti avant. avant celui-là. Et ça, c'est Dot défenseur. On va pas le défoncer, non <rire> Ce que je dis. On va le défendre. On va défendre Todd en accumulant plein de points. Et quand Todd est trop approché des nids, il panique. Où se passe ça C'est pas rien. Voilà, je vous tue tous. Je... Approchez pas Todd. Donc, si le cœur vous en dit, j'invite une, une personne très concernée, waouh, qui aime bien, qui est apparue plusieurs fois dans mes vidéos. Et on fait une vidéo sur ce jeu. Pas avec les flingues. Euh, C'est bon, j'en ai eu assez. Je crois aujourd'hui. Et on fait le mode multiplayer. Alors, je vais trouver un moyen de faire marcher le mode. Faire marcher l'Ouji parce que. J'en ai marre. Chaque fois que je fais un, un projet ou quoi, vous m'éclatez. Parce que vous êtes éclatés vous-même. Oh, C'est bien, je peux en mettre deux. Et j'en ai tué trois en même temps. Allez, Nick <rire> Ah non, non. si je meurs, c'est fini. C'est fini tout. Bon, je vais peut-être mourir. Hein. Je vais peut-être mourir. C'est pas ce que je voulais. Hein. Je voulais pas mourir. Mais bon, ouais Il s'est passé quoi là On a vu. <rire> et le nom du créateur du jeu. Oui, d'habitude, je fais un, un fin game Sonic un similaire avec euh, des pouvoirs et tout. bordel Je vais voir uh, plus tard pour euh, mettre une deuxième manette et faire mon euh, multiplayer. Hein, ou alors faire ce mode de flingue, mais à deux, c'est pas génial. Oui, je refais une vidéo sur ce jeu. Ouais. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de ce coup et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis